Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog et tu pourrais te dire mais oui mais ça fait deux ans qu'on t'a plus vu oui c'est vrai que les derniers vlogs que j'ai fait sont ceux que j'ai réalisés avec mon père aux états unis hein, dans le road trip qu'on a fait au travers de plusieurs états New York, le Texas, la route 66, la Louisiane enfin c'était une série de vlogs qui, a, qui vous a beaucoup plu j'ai reçu énormément de commentaires et je t'en remercie aussi personnellement d'avoir liké ou posté des commentaires ça me fait toujours plaisir et c'est encourageant tous les youtubeurs le savent, hein, c est, c est, ça fait partie de, de, de ces moments, de ce petit salaire qui font du bien. Quand on voit un abonnement et un commentaire supplémentaire, ça fait du bien. mais. Je n'étais pas là pendant deux ans, on pourrait dire que c'est la faute à la crise sanitaire, ce qui est en l'occurrence absolument vrai, parce que ben, pendant cette grande crise sanitaire et ces confinements successifs, j'ai dû rebondir, j'ai perdu, comme tu le sais, je fais, je fais beaucoup de conférences, c'est la majeure partie de, de mes revenus, 80% de mon chiffre d'affaires est tombé à l'eau à cause de cette crise sanitaire, j'ai dû me réorganiser, j'ai transformé mon garage en plateau télé pour continuer à faire des, des interventions, des conférences, des webinaires en ligne depuis mon garage, ça a demandé beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup de travail beaucoup de réflexion Il fallait se réorganiser hein. c'est voilà comme pour chacun d'entre d'entre nous ben, j'ai dû réinventer mon métier et bien entendu dans cette difficulté dans cette épreuve j'ai trouvé de nouvelles opportunités mais ça tu le comprends et j'en parle d'ailleurs dans la vidéo qui suit là que tu vas regarder dans quelques dans quelques secondes tout ça pour te dire que je suis content de te retrouver au travers de ce vlog que je ne suis pas resté inactif pendant deux ans parce que si tu es fidèle à ma chaîne et que tu es abonné eh bien tu sais très bien que j'ai animé une émission qui s'appelait le talk talk show une émission avec laquelle je rencontrais mes abonnés des amis ou tout simplement des inconnus où moi j'allais à la rencontre des gens puisqu'on pouvait plus voir c'est moi qui allait vers eux et j'ai tenu comme ça le temps de 70 épisodes à peu près j'ai rencontré près de 200 personnes et euh, ensemble, on a parlé euh, confinement, difficultés, euh, euh, rebondissement, euh, savoir euh, effectivement euh, rebondir. J'ai créé également avec euh, Anne, euh, Anne Van Den Sand, la semaine du rebond. Donc tu vois, je ne suis pas resté inactif pendant deux ans, mais ça me tenait à cœur de faire ce vlog. donc ce que tu vas voir là, date d'il y a maintenant deux ans, au moment où tu regardes cette vidéo, eh bien, euh, entre le moment où je te parle là, d'ailleurs tu le vois, j'ai même changé le look, et les images que tu vas voir, ça date un peu, mais comme elles sont intemporelles, j'avais envie de te les offrir. J'ai plutôt pour habitude de montrer beaucoup de décors, de partager de partager mes émerveillements, ça fait partie de mon tempérament, et j'ai partagé beaucoup de routes. Et on oublie que parfois le chemin est aussi beau, voire plus beau, que l'endroit dans lequel on se trouve. Donc dans ce vlog, j'espère que tu vas l'apprécier, je t'emmène avec moi dans la Ford Mustang 5 litres, GT, un petit peu puissant, tu verras, et j'espère que tu passeras un bon moment. Allez, bon visionnage Je suis Michel Poulard,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 Denver, je viens d'atterrir il y a quelques minutes, il fait un peu moite, il fait un peu brumeux. Et bien entendu, ben, comme tous les ans, je vais à la convention des conférenciers professionnels. Donc maintenant, j'attends le bus pour aller chercher la voiture qui va m'accompagner pendant tous ces jours. Mais je ne suis pas venu seul. Hein T'as l'habitude d'en regarder mes vidéos, hein quand tu les regardes, tu te dis qu'il y a toujours quelqu'un. J'ai amené une amie avec moi. Eh ouais Coucou. Comment tu vas Anna Très très bien. Alors voilà, bienvenue dans ma vidéo. Merci. Donc Anna m'accompagne cette année dans mon voyage américain. Et pour Anna, c'est une grande première. Ouais. Ouais. Et on a été super bien accueillis par la douane. Ouais, hein? Comment tu as trouvé super les... Ah ouais, ouais. Alors, je lui disais justement, quand on arrive aux États-Unis en général, les douaniers et les policiers à la douane sont pas très très, euh, pas très commodes. Mais ici... Là ils étaient super gentils, ah oui. ils nous ont fait des check et tout Ouais oh, ils étaient et super accueillants, bienvenus, en, en blaguant et tout Ouais c'est clair Ça donne super envie cool. quoi Donc, Les Etats-Unis euh... c'est la folie <rire> <rire> En tout cas à Denver on vous accueille bien, ça commence super bien Voilà au départ la voiture on nous l'a proposé 1500$ dollars. Mm. Il faut toujours négocier, voilà il mm. faut toujours négocier mm. là, La et... leçon du jour c'est de toujours, toujours, toujours négocier avec bon. le sourire Avec le sourire parce que du coup on a rigolé non mm. seulement avec les vrai. gens ici ouais, Mais en plus avec les Michel a fait le show donc, du coup on a eu 250 dollars de réduction mm. et euh, il nous propose euh, pour le même prix un moteur encore plus gros et plus puissant. Alors je lui dis bon allez on y va, il m'a demandé de choisir la couleur ou le moteur. J'ai dit c'est un voilà c'est un gros moteur, ah, je prends le moteur. Mm. Faut négocier, faut négocier, ah, faut, faut, négocier. Oser, faut oser, il faut oser. Voilà, et on a osé et voilà, on a eu. L'avenir voilà. appartient aux, aux audacieux. Aux audacieux, avec mm. un Z, Aux audacieux. On se disait tout à l'heure avec Anna qu'il était fabuleux d'être surpris après chaque virage. Chaque virage est une nouvelle surprise. Les paysages changent à chaque moment. Virage à gauche, d'autres montagnes. Virage à droite, encore une autre couleur. Virage à gauche, encore un autre profil. C'est dingue de voir ce que le travail de l'érosion a fait sur les éléments et le travail que ça fait sur la nature. C'est dingue aussi de constater qu'un arbre mort puisse paraître fantastique au milieu d'un paysage. Une pierre par-ci. Un rocher tombé par-là exploser, et en un instant, ça devient un spectacle fabuleux. Les yeux, la caméra, ce que tu vois là, ne peut même pas transcrire ce que l'on voit ici. Avec nos yeux et notre vision périphérique, c'est absolument somptueux. Ce paysage me donne juste une idée métaphorique de ce que représente la vie. Si aujourd'hui tu expérimentes un, une période de vie difficile ou si tu penses que ta vie est une suite et une conséquence de complications, de difficultés, de complexités, hein, peut-être que tu penses que ta vie est difficile, j'ai envie de dire que la vie ressemble un petit peu au voyage que tu es en train de regarder dans cette vidéo. Dans la vie, ce n'est pas une autoroute. Ce n'est pas toujours tout droit. Ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça va à droite. Et puis, à chaque virage, on ne sait pas trop où on va. Et c'est un petit peu comme le voyage, on est parti d'ici sans trop savoir où on allait, avec un esprit d'aventure. On s'est dit, on va voir, on va voir où on s'arrête, on va voir où on prendra un hôtel, on trouvera bien un, autre de, un hôtel de libre. Et c'est ce qui se passe. Et la vie, c'est exactement pareil. Si tu es dans le contrôle, c'est que tu cherches probablement à savoir ce qui se passe derrière le virage avant de prendre le virage. Et alors, du coup, tu n'oses pas le prendre. Sauf que quand tu t'attends à la surprise et que toi-même ton attitude est d'être dans l'accueil de la surprise eh bien tu te rends compte que les virages te font des cadeaux dont tu ne t'attendais peut-être même pas, qui sont même peut-être même plus grands que tes rêves et parfois on n'ose pas prendre les virages parce que justement on ne sait pas ce qu'il y a derrière et eh bien ça s'appelle l'immobilisme si tu as l'impression que ta vie est T'as un moment où tu fais du surplace que les jours se ressemblent et que les malheurs et les, les épreuves de la vie se ressemblent de jour en jour. C'est peut-être parce que tu n'oses pas prendre ce virage. Peut-être que tu n'oses pas peut-être accélérer. Et c'est ça justement la métaphore que je veux partager avec toi dans cette vidéo. Prends le virage, ose le prendre. Tu sais où tu en es aujourd'hui. Et si ça se trouve derrière, c'est beaucoup plus beau que ce que tu es aujourd'hui. Et encore derrière, c'est encore beaucoup plus beau. Avance, ose, prends le risque. Attends, attends, moi aussi je vais le faire. Ah, oh, c'est trop bon ça. Attends. La vie est tellement belle. Mon <rire> non mais attends, attends, attends. <rire> attends. Taisez-vous. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. La vie est belle. On va en faire une autre, mais <rire> celle-là tu la retiens bien. Écoute bien. Abonne-toi. T'as vu Tout le monde s'abonne. À ton tour. Clique, clique, clique. Aux états unis c'est un, un peuple, une culture qui, qui aime le risque. Où on te fait comprendre que le risque et l'échec fait partie du succès. Et c'est ce qui fait que ce pays a la réputation d'être le pays de tous les possibles. Et en fait, tous les possibles, c'est toi qui le crée. De chez toi, d'où que tu sois, d'où que tu regardes la vidéo. Le pays de tous les possibles, c'est de chez toi que ça se passe. Pourquoi Parce que c'est un état d'esprit. Tu oses ou tu n'oses pas. C'est ça qui fait la différence. C'est pas cette terre. C'est ce qui se passe là dans ton cœur, dans ta tête. C'est tes représentations mentales. Si tu penses que ce n'est pas possible, ça deviendra ta réalité. Et tu auras beau venir ici aux états unis si tu penses que ce n'est pas possible, ce sera tout autant impossible. En revanche, si tu pars du principe que c'est possible et que tu vas mettre toute ton énergie à réaliser ce que tu penses être possible, que tu vas conditionner ton cerveau à te dire « Je ne sais pas trop comment, mais je vais peut-être rencontrer des bonnes personnes. Je vais oser me tromper. » Et c'est changer ta vision de l'échec qui te permettra de rebondir. Parce que l'échec n'est pas une finalité, c'est juste un apprentissage qui te permet de dire que tu t'approches progressivement de ton rêve. Personne n'a réalisé de rêve sans échouer. Aucun champion sportif n'a gagné de médaille d'or sans avoir échoué une centaine de fois. À chaque fois qu'il échoue, il modifie un paramètre, il court un peu plus vite, il change sa foulée ou il change sa façon de, de, de, de, de progresser dans, dans son sport et un jour il, atia, il atteint la médaille d'or. C'est ça, le secret du succès. C'est avant tout un état d'esprit qui te permet de prendre des décisions et face aux échecs et aux erreurs que l'on peut avoir, c'est de se dire que tu vas apprendre, changer un paramètre de cette de cet apprentissage et continuer, persévérer, ne pas perdre ta vision. Et après, la surprise est fabuleuse parce que pour venir ici, il faut le mériter, il faut prendre le temps, il faut rouler plus doucement, parce que sur ces routes-là, on peut pas aller à 300 km heure, c'est pas possible, même quand on a une Ford Mustang <rire> Tout ceci, c'est la métaphore de la vie. Si ceci, c'est fabuleux, c'est parce que ces roches ont subi l'épreuve du temps. Et c'est grâce à l'épreuve que c'est devenu fabuleux. C'est grâce aux épreuves que tu deviens beau, que tu deviens belle. Sans épreuve, tu ne pourrais pas avoir ce paysage-là. Eh bien, c'est la métaphore de ta vie aussi. Si la vie n'avait pas d'érosion métaphorique, tu n'aurais pas ce paysage-là dans ta propre vie. N'abandonne pas. Allez, continue. Tu viens avec nous pour la suite du voyage Allez, tiens. T'es sûr Vraiment Allez, viens. Ce que tu sais pas, cher abonné, c'est que j'ai la trouille. J'ai un vertige pas possible. Et parfois, on passe avec la voiture, mais vraiment dans des zones où je regarde plutôt du côté de la route. J'ai trop la trouille. Et moi, dans ma jeunesse, j'ai appris une chose. Pour la sécurité... Au lieu d'aller sur le bord du danger, éloigne-toi du danger. J'ai gardé la leçon. Ah, <rire> non mais c'est somptueux. C Ce sont des images. Hein ouais, Et toi t'as pas le vertige Non, moi ouais, je, pourrais juste... lan... je pourrais me lancer dans le paysage. Je, ah, je la prêt. regarde, elle me fout la trouille. Ah mais je monte est... sur les rochers. Je... On est à un endroit. Ah, c'est magnifique. Franchement, si fabuleux. vous pouvez aller un jour dans votre vie ici, c'est magnifique. On adore. On n'a pas le droit de voler avec le drone dans tous les parcs nationaux américains. Ceci est un avertissement de la garde, pas nationale, mais. Ah, de, la garde du parc <rire> euh... de la garde du parc. Voilà, faute d'avertissement. Ils sont, très gentils, voilà, ils sont très gentils parce que moi-même, j'ai eu la bonne réaction. Donc, ce que tu vois dans ce vlog est exceptionnel à ne pas reproduire chez toi. Faute de quoi, tu risques vraiment d'avoir Graves, graves grave problèmes, mais euh, soit dit en passant, on, on passe à un moment ah extraordinaire. Ouais. Objectivement, c'est juste de la roche cassée, <rire> ouais. mais c'est tellement beau. Ouais, c'est de l'art en fait. En fait, toutes ces couleurs, il y, y, y a du rouge, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune, et dans des contrastes absolument fabuleux avec ce ciel. Mm. En fait, quelque part, je suis content qu'il fasse pas bleu, ciel bleu, ouais. parce que ce ciel nous donne des contrastes absolument fabuleux. Mm. Et puis, ces nuages sont très, très beaux aussi ouais, euh, sur aussi, ces images. Les, les et tu vois, à nouveau, pour, le, pour mm. revenir à ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo c'est encore la métaphore de la vie parfois on se plaint qu'il pleut ou que les nuages planent au dessus de nous mais les nuages contribuent aussi à des paysages absolument fabuleux, mmh. fabuleux. on entend les oiseaux c'est fabuleux, voilà franchement là on est euh, sur la route entre euh, Grand Junction et Fruta euh, là tu le vois sur la carte Tu vois l'itinéraire là sur la carte Et euh, la route est absolument fabuleuse J'ai bien fait de ne pas suivre le GPS Parce que sur le GPS j'avais mis Monument Valley Et euh, suivez les panneaux de signalisation Que vous avez sur le bord de la route Parce que ce sont des panneaux qui vous mènent vers des routes Qui sont justement euh, moins pratiquées Alors la route est payante On doit payer ici euh, 20$ dollars par voiture Mais ça vaut ouais, largement, ça vaut largement la peine coup, ouais. Ça vaut vraiment largement la peine et je suis content de ne pas avoir suivi le GPS, vraiment. Ouais, bah ouais, Donc ne suis pas le GPS, dès que tu vois un panneau qui t'indique d'aller vers une direction pour un parc, ou un, un, ouais, un parc historique ou un monument national, suis ce panneau-là parce que la route est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressante que la route qui t'y mènera peut-être beaucoup plus vite. C'est fabuleux. route je marche un peu juste parce que la vue que je veux te montrer serait gâchée par des câbles électriques qui passent juste devant donc parfois il faut savoir marcher pour avoir vraiment des images de malade mais c'est aussi non seulement pour me faire plaisir à moi mais aussi pour te faire plaisir à toi qui, qui regarde cette vidéo ça me fait vraiment plaisir et j'espère que tu apprécies toutes les images que je fais que ce soit dans cette vidéo là ou dans toutes les autres précédentes que tu as vues sur ma chaîne D'ailleurs, si c'est la première que tu vois, ben, va voir les autres et abonne-toi en même temps. Ça me fait vraiment plaisir. Puis n'hésite pas à commenter. C'est vraiment... Euh, c'est somptueux. Et puis c'est un petit peu l'histoire de la vie à nouveau, hein, comme je te le disais tout à l'heure. Plutôt dans la vidéo. Pour moi, tout ce que je vois, c'est euh, une allégorie de la vie. Et quand on voit ce que la nature nous propose, l'être humain fait partie de la nature. Et c'est la seule... C'est la seule espèce terrestre à se pourrir la vie alors que la nature fait tout bien le travail la nature accepte le changement la nature accepte euh, la destruction la nature accepte la fin pour recommencer la nature transforme la vie c'est oser aller de l'avant et c'est surtout le regard qu'on porte aux changements aux échecs et puis à toutes les images que toi tu as pu avoir dans, dans ta vie dans ta jeunesse on t'a peut-être dit qu'il qu fallait réussir dans la vie. Et on aurait peut-être dû te dire plus souvent que tu pouvais échouer aussi dans la vie. Parfois, j'entends dans le monde du développement personnel, je vois des vidéos, j'entends des podcasts de gens qui disent, de professionnels qui disent « fais comme s'il était impossible d'échouer ». Je comprends la démarche de la pensée de faire comme si c'était impossible d'échouer. C'était pour te mettre dans une démarche où tout est possible. Et au niveau cérébral, effectivement, tu, tu conditionnes ton cerveau à la possibilité de la réussite. Donc, tu vas prendre des décisions, tu vas oser prendre des risques. Mais moi, j'ai envie de dire, ne fais pas comme si l'échec n'existait pas parce qu'il existe. Il existe l'échec. Je veux dire, aujourd'hui, je suis arrivé à vivre la vie que je vis aujourd'hui parce que j'ai vécu plusieurs échecs et j'ai su l'accepter. Non seulement l'accepter, mais mais le transformer. Avec la certitude que ça allait m'amener à l'objectif final. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile parce que j'en chie. J'en ai chié. J'en chierai encore. Comme toi. Mais c'est juste l'image que je me fais de l'échec. Et là je te parle... Sans avoir préparé quoi que ce soit, comme d'habitude, je parle de mon cœur et, et je te parle avec un, un langage métaphorique. Et là, il y a le soleil qui se couche derrière. D'ailleurs, tu vois l'image. Regarde, j'ai même pris un, un coup de soleil de malade. J'ai acheté une casquette j'aurais dû le faire avant. Mais c'est fabuleux. T'entends On n'entend rien. C'est extraordinaire. La vie comme ce qu'on voit dans la nature et c'est fou on peut s'arrêter parfois euh, sur ce que la nature a créé ça a parfois duré des millions d'années pour faire ce que ce que l'on voit ici autour de nous ou près de chez nous même faut pas aller si loin hein. et euh, nous on voudrait que tout soit parfait on voudrait que tout soit carré on voudrait que tout fonctionne du premier coup on voudrait que jamais on échoue mais bon sang mais si jamais tu échoues jamais tu ne pourras non plus savourer ce qu'est réellement la saveur du succès le succès a justement cette saveur Parce que tu échoues Le succès existe parce qu'il y a l'échec C'est comme savourer la santé Tu peux la savourer à partir du moment où tu tombes malade Quand tu tombes malade, tu sais ce que, ce que vaut la santé On apprécie le jour parce qu'on connaît la nuit Et même si dans la nuit il y a des choses extraordinaires qui se passent Dans la nuit on fait des feux d'artifice C'est plus compliqué la journée Et dire chaque période de ta vie t'apporte quelque chose Et aujourd'hui, euh, du haut de mes... Euh, de mon jeune âge. <rire> J'ai envie de dire que la vie est, est, est fabuleuse, merveilleuse, même à travers toutes ces, toutes ces difficultés, tous ces échecs, toutes ces érosions du temps, toutes ces trahisons, tous ces mensonges, toutes ces erreurs parfois, les erreurs de décision, euh, euh, voilà, parfois l'argent que ça peut coûter aussi. Euh, voilà la, les frustrations, les séparations. Ça fait partie de la vie. Et ça ne dure qu'un temps, mais ça c'est toi qui le décide. Allez je te montre ces images Elles sont fabuleuses Jamais, jamais, jamais, jamais euh, Je pourrais te transmettre Avec cette simple vidéo La grandeur de ce que j'ai là autour de moi Parce que c'est C'est un truc de fou J'ai juste envie d'être silencieux envie d'être silencieux. et puis, la sommerie d'où elle vient. Yeah, yeah. Yeah, we, go, we, go we are coming. Yeah. C'est le resto Oui. Ah oui d'accord, ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont ponctuels. <rire> voilà, le décor dans lequel on est, on est, euh, on est dans un endroit absolument fabuleux. On est au Red Cliffs Lodge. Et en fait on est juste entouré, Quand euh, tu vois sur ces images, on est entouré euh, de, de montagnes.. Euh, Splendide, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, tu disais tout à l'heure, on est dans un décor de, de, de carte, carte postale, postale. Ben, c'est exactement ça. Oui. Et à nouveau, on s'est laissé surprendre par, euh, par justement l'inattendu. Mm. On s'est laissé surprendre par l'inattendu, on est venu là, on n'a rien réservé. <rire> Les rouges, t'es ah, trop rouge. Ouais, elle se fout de moi maintenant. Oui, oui, on dirait tout à l'heure, je disais à la réception que j'étais rouge comme un. Comme une écrevisse. Non, comme un. Un lobster, comment on dit ça Un homard. Un, un, un Omar. Voilà, donc. Au détour de notre séjour, tout à l'heure tu as vu on était passé dans un, dans un village euh, ben, fantôme, on était donc euh, à Cisco Et là maintenant on a fait confiance un petit peu à notre, à notre instinct On a trouvé ici sur la route de Moab cet environnement absolument fabuleux c'est fantastique, donc du coup on dort ici et on va manger au restaurant Voilà, et à nouveau dans la vie c'est exactement comme ça, il y a des surprises Il faut se laisser surprendre et puis il faut accueillir Et voilà on est là dans un endroit, ben, ce matin on n'a même pas imaginé qu'on dormirait là On va manger Ouais, on a pas. Oh, regardez-moi ça comme elle est belle, regardez-moi ça comme elle est belle <rire> J'ai rarement vu des décors aussi immenses qu'ici Qui imposent presque le silence, qui imposent vraiment l'envie de, de, de ne rien dire et moi qui adore parler hein, toi qui me vois dans, dans mes vidéos régulièrement euh, s'il faut parler j'ai de quoi dire mais là franchement euh, c'est là on est assis à une superbe table en plus avec cette vue là c'est un truc de malade c'est un truc de malade